Salut tout le monde Je vous propose cette petite vidéo sur Battlefield 3. Ayant euh, joué, enfin fini un peu la soirée seule euh, entre minuit et heure du matin. J'ai fait 4 parties seules. Euh, sur les 3 premières en fait on en a affaire du cune. Qu euh, celle que, qui se termine à l'instant, normalement. Et euh, je, vous, je vous propose la suivante euh, complète parce que ça m'a vraiment agréablement surpris de faire ces parties-là, parce que je me suis retrouvé à avoir... Enfin, on a fait, voilà, quatre parties, avec deux équipes qui ont un peu évolué, enfin, fait, fait, fait, fait, c'est normal au fur et à mesure des parties, mais très peu, au final, c'est-à-dire que le noyau dur des, des équipes restait là, et euh, c'était assez très intéressant, parce qu'en fait, deux équipes avec un niveau assez bon, c'était des, des matchs disputés, voilà, on ne roulait pas sur les adversaires, c'était quand même euh, assez tendu. Bon, sur la dernière partie, il y a un joueur en face qui m'a vraiment... Euh, de grosses fessées sur les trois premières qui étaient parties, donc euh, ça m'a permis de respirer un peu plus. Euh, C'est pour ça que je vous le propose aussi, parce que j'ai fait quand même de, de meilleurs scores et de meilleurs résultats que les, les trois précédentes, même si c'était pas tout à fait ridicule avant, mais bon. Voilà, donc je vous laisse apprécier un petit peu euh, ce gameplay qui, qui franchement euh, m'a agréablement surpris, parce qu'on a tellement l'habitude de tomber sur des parties où il y a des, des équipes entières qui ne jouent pas l'objectif ou qui sont perdus complètement, parce qu'il y a pas mal aussi de nouveaux joueurs qui découvrent. Hein, chaque euh... Tous les jours, il y a de nouveaux joueurs qui arrivent, donc forcément c'est pas facile, mais bon, voilà. Donc je vous laisse apprécier ça, et j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao C'est bien les parties plaisantes avec une équipe réactive et tout ça là. Bon là j'ai fait de la merde parce que j'étais en train de chercher mon micro mais... C'est une petite partie de fin de soirée. Donc euh... plus personne euh, à qui parler, il est une heure et quelques du mat. Et ça se passe plutôt super bien ça maman. Putain mais qu'est-ce que je fous... Toi je te viole. Non bien je vais les couper. Non franchement c'est rare de tomber sur des parties comme ça où ça joue relativement bien des deux côtés en fait c'est assez équilibré euh, On arrive à s'en sortir à gagner les parties mais c'est de justesse à chaque fois euh, Depuis le début Bon là il y en a un autre qui a quitté en phase donc ça c'est un peu plus simplifié pour nous on va dire mais Franchement je suis surpris Moi qui ai tendance à rager pas mal sur Battlefield 3 par rapport aux équipes euh qui joue pas trop team play tout ça fait enfin, voilà qui joue pas trop l'objectif tout ça là comme quoi une heure du mat en semaine des fois hein. ah j'ai plus de grenades merde euh... bon bah, je vous laisse j'ai plus rien à dire donc Ouh, il revient encore sur B c'est pour moi c'est pour moi